Bonjour à tous aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous passer une vidéo qu'un ami m'a fait d'une Suzuki Vitara pendant qu'il était en voyage en Inde J'espère que cette vidéo vous plaira Je vous présente la Suzuki Vitara euh, dont on va parler plus en détail à l'intérieur On est euh, pour l'instant euh, dans l'état d'Himachal Pradesh euh, en Inde euh, au pied de l'Himalaya, on est à 2000 mètres d'altitude euh, et on s'apprête à monter euh, euh, sur une crête de montagne pour aller euh, prendre des photos d'un col enneigé. Euh, donc voilà, euh, plus d'infos à l'intérieur. Un petit tour du propriétaire. Vous entendez, elle tourne déjà. On est dans la Suzuki Vitara. Euh, il n'y a pas de volant euh... <rire> en fait le modèle s'appelle euh, Breza Breza mais euh, c'est une copie du modèle, du modèle Vitara et le nom tu veux savoir le nom c'est la marque c'est pas Suzuki c'est Maruti Suzuki non. Maruti parce que euh, c'est fabriqué en Inde mais c'est de la technologie euh, japonaise de Suzuki c'est un moteur de Suzuki euh, mais c'est construit en Inde et donc euh, c'est un consortium quoi. ça s'appelle Maruti Suzuki c'est le même modèle que le Vitara chez nous sauf qu'il est plus joli je préfère le modèle d'ici C'est la montagne Lambrie. C'est le sommet de notre montagne. Bien, c'est beau Lambrie avec la neige. y est, moi j'ai eu chaud ici. C'est une voiture de quelle année C'est quelle, quelle puissance Okay. Okay. bon, Martin. Euh, bah, la voiture dans laquelle on roule est de euh, 2018 alors euh, les, les, les maruti suzuki euh, elles, ont, elles sont très très populaires en inde parce que bon marché euh, extrêmement fiable et euh, elles consomment très peu donc c'est toujours des petits moteurs c'est des voitures qui ne sont pas puissantes les vitesses, la boîte de vitesse est très courte vu que de toute façon en Inde aller vite c'est pas possible quand tu vois le genre de route euh, donc les vitesses sont très courtes ce qui pallie euh, au manque de, de puissance et ça c'est un moteur 1,3 litre diesel et euh, franchement on est en montagne et ça marche vraiment bien hein. et ça marche vraiment bien bah ben, Jim t'as vu euh, hier les dépassements que je faisais euh, avec des, des, avec des boîtes toutes courtes comme ça Il hein. a aucun problème Et donc franchement ça consomme... Euh, c'est pour ça que j'ai racheté un Suzuki Parce que c'est vraiment bien ici Je consomme quoi euh, 6 litres au 100 Ce qui pour dans la montagne est vraiment bien quoi. On a failli voir un accident, ça aurait été rigolo Ah tu vois c'est un mec de Punjab. Il sait, le mec il sait pas comment rouler en, en, en montagne. Donc c'est dangereux. C'est des touristes quoi. alors on voit la voiture euh, désormais à l'arrêt et euh, voilà l'intérieur j'ai laissé la musique pourquoi pour qui aurait oublié qu'on est en inde hein Hop. voilà le capot moi je pourrais rien en dire mais je crois que Steph a déjà tout dit. Vitesse courte, adaptée à la montagne, au niveau du moteur et de la reprise. Le coffre à une... contenance normale. Alors pourquoi la voiture est... Pourquoi est-ce que la voiture est si sale eh bien, Apparemment, il ne la nettoie jamais parce que s'il la nettoie deux minutes plus tard, elle est de nouveau super sale. Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de poussière hein, sur les routes ici. <rires> Ate neutre, teme